Bonjour, les quatre premières leçons seront codées avec la configuration neutre, celle-ci. Nous ne coderons que les voyelles, sauf pour présenter les moyens mnémotechniques.